C'est trois choses que j'aurais aimé savoir à la fin. Aujourd'hui, si tu me connais, je pense que j'aurais été à autre. Donc, si aujourd'hui tu es entre 20 et 30 ans et même plus, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Car la troisième chose que j'aurais aimé savoir, je pense que ça te permet de gagner beaucoup plus en temps et d'utiliser en argent. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. On a pour objectif de dépasser les plus de 100 000 abonnés. On est la première chaîne au Canada francophone qui enfin, traite d'investissement et l'objet de mindset également développement personnel. Donc, si tu veux faire partie du mouvement, tu t'abonnes à la chaîne YouTube, tu cliques sur le, la cloche de je l'ai la vidéo et surtout je la partage à quelqu'un qui souhaite entreprendre et investir tout comme toi. Donc dans cette vidéo, on se retrouve dans des bureaux à de Rue, comme mon bienvenue chez Pierre, qui est mon agence marketing qui est derrière toute cette chaîne YouTube, tous ces médias sociaux où on a publié plus près de 700 vidéos maintenant concernant l'investissement immobilier, etc. etc. Pourquoi je fais cette vidéo là Parce que il y a de cela quelques semaines, donc je suis rentré au Cameroun pour euh, plusieurs semaines avant de retourner en France et j'ai eu à discuter avec un, un ami de mon petit-femme qui aujourd'hui est vraiment très très très bon dans ce qu'il fait. Il est entrepreneur. Ah bon, il me dépasse très clairement il est à un autre niveau. Mais en discutant avec lui, franchement, je prenais des cas à égal, sachant qu'on a quasiment 10 ans de différence. Je prenais vraiment des cas à égal et franchement, j'ai appris beaucoup de choses de lui. Bon, comme quoi, des fois, il faut pas être. L'humilité, c'est quelque chose que ça pas, parce que c'est mon petit frère, entre guillemets, de 10 ans que je connais plus de choses que lui. Donc, clairement, il m'a appris des choses. Je me suis dit, wow, là franchement, mon gars, chapeau et tu m'inspires beaucoup. Et je me suis dit, voilà, voilà mon sujet de vidéo, des choses que je voulais savoir en fait à la vente. Et clairement, je pense que c'est. Va t'intéresser et euh, si tu implémentes ce que je te dis, ça te permet potentiellement de, de voir les choses autrement et de peut-être prendre d'autres décisions qui vont t'emmener dans d'autres directions dans ton parcours d'entrepreneur ou investisseur ou même de salarié tout simplement. Alors, la première chose que je voudrais savoir à, à la tête, c'est qu'en fait, les études, c'est pas la voie royale en fait, pas la voie royale pour réussir. Moi, j'ai longtemps, longtemps, longtemps pensé ça jusqu'à mes 23, ans, 24 ans, je me suis dit que les études, c'est la voie royale j'étais à fond dans les études. En fait. Et je dis ça pourquoi Parce que j'ai fait de bonnes études. clairement j'ai fait plusieurs écoles de commerce. J'ai un bachelor en commerce international. J'ai une licence en technologie fait. d'information. J'ai un autre bachelor en business studies Angleterre J'ai un master euh j'ai été euh, commissaire au compte et voilà, j'ai des certificats par ci par là. Donc, clairement, j'ai fait beaucoup d'études, beaucoup d'études et je me suis rendu compte en fait. C'est pas que ça m'a servi à rien, mais c'est pas ça qui m'a rendu où je suis aujourd'hui. Frèrement. Je dis ça pourquoi parce que la personne dont je te parle, avec, qui, est une avec qui interagi, a une qui j'ai interagé, n'a même pas fait d'études. Elle n'a même pas fait d'études et je pense que ça lui a permis du coup bah, d'avoir tout de suite cette ouverture d'être réceptif aux informations. Je dis ça pourquoi parce que dépendamment des études que tu fais, le plus technique c'est, le plus ton cerveau il reste de fermé en fait. Tu vois. Moi par exemple j'ai beaucoup d'amis à moi, enfin mes meilleurs amis, tous quasiment sont ingénieurs, tout ça. Et je vois des fois qu'on a des discussions plus bas, ça tu vois, c'est un peu chaud parce que fois enfin, je vais leur dire des choses, mais ils ne vont pas forcément comprendre ce que je dis, mais parce que par exemple beaucoup sont des mappeurs, ou beaucoup sont ingénieurs, comme tu as dit, les personnes qui sont dans les chiffres, dans les logiques, dans les, dans les trucs assez techniques, j'ai remarqué, elles sont très fermées en fait. Idem pour tout ce qui est, par exemple, avocat, comptable, etc. C'est très fermé. Alors que, par exemple, des, des personnes qui sont plus dans la communication, dans le marketing, dans la psychologie, dans les langues, etc., sont plus ouvertes, clairement, parce que, tu vois, c'est plus la communication, plus essayer de comprendre la personne qui est devant toi. Et ça, c'est un atout vraiment très important, notamment. Business. Parce que le business c'est la communication. C'est-à-dire, Quand tu veux faire des affaires, c'est la communication. Ce n'est pas les calculs que tu fais dans ta tête, c'est vraiment l'oral, la communication. Donc ça c'est quelque chose de très important. Et moi je me suis rendu compte de ça que ben, les études ce n'est pas forcément ce qui rapporte le plus en fait. Ce pas qui te rend riche clairement. Et moi j'ai fait le constat, et c'était dernièrement moment en me par là J'étais retourné à Montpellier, je crois que c'était dernière. Je me suis dit, ah tiens, je vais retourner. Euh, visiter mon école de commerce et je me suis dit mais quand même, j'ai quand même claqué près de 50 000 euros dans cette école et je n'ai jamais appris comment lancer un business et c'est normal parce que les profs que j'ai eus n'étaient pas de businessman, aucun n'avait son entreprise, donc comment tu vas apprendre de quelqu'un qui n'a pas, pas d'entreprise et quand tu penses tu te dis mais c'est logique et j'aime toujours faire le comparti, c'est comme si tu vas apprendre à avec quelqu'un qui n'a pas le tu va se le et c'est la même chose en fait, c'est la description des études, pour moi c'est pas ça qui va, c'est pas la clair et moi je préfère plus par exemple quelqu'un qui n'a pas fait d'études mais qui a plus appris par exemple d'un entrepreneur ou d'un investisseur qui a plus appris de l'expérience donne même juste un exemple genre les collaborateurs et partenaires avec qui je travaille je connais même pas les diplômes en fait. je connais même pas les j'ai jamais demandé ça, c'est je ne juge pas sur les diplômes que t'es des diplômes ou pas c'est que j'ai su que tel avait fait la comptabilité d'énergie ingénieur, les que je ne regarde mais pas trop parce que moi je me base plus sur comment est la personne tu le trouves comment en discutant avec la personne c'est à dire moment, tu veux savoir si c'est si un bon jeu il n'y a pas besoin d'avoir fait d'études pour être, pour exceller dans un domaine. Va faire du mentorat, va faire du coaching et va apprendre des personnes qui ont généré ce que tu veux, des résultats que tu veux. Moi, je travaille avec des coachs comme Dan Locke, comme Iron Golden. J'ai travaillé avec Martin Latulli. J'ai l'attention. Tout ça, c'est des coachs qui m'ont accompagné. Je peux te garantir que euh, je pense si je ne le prends pas. Je pense qu'aucun d'eux n'a fait de très grandes études. Sauf Jonathan qui est infirmier. Toi qui qu'il est infirmé. Du base, Dan. Myron, vous pouvez être invités dans les assurances. d'un autre, voilà, il n'a pas fait de grandes études, mais tous, enfin, ils sont tous euh, il multimillionnaires pour certains. Il y a des niveaux que vous ne pouvez même pas imaginer. Tu vois, et c'est pour dire que ben, moi, j'ai plus appris de ce type de personnes. Pourquoi Parce qu'ils m'ont partagé leurs expériences, leurs erreurs, et conseils à apprendre, versus ben, un prof de, de statistiques, par exemple. Clairement, il n'y a même pas de distinction à voir par rapport à ça. La deuxième chose que je remets, savoir lors de la ma matinée en fait, c'est que bah, tu n'as pas besoin nécessairement d'être issu d'une famille riche. Tout dépend vraiment de comment tu perçois les choses. C'est-à-dire tout dépend de, de, de ta capacité à recevoir de l'information. En fait. Et l'information, elle est clé. Moi, si j'avais su ça, c'est-à-dire que tout, très tôt, je me serais instruit à travers des biographies, à travers des livres. Okay. Donc, clairement, si j'avais su qu'à travers des médias comme YouTube, à travers des médias comme Facebook, Instagram, tu pouvais apprendre de nouvelles compétences, que tu pouvais apprendre, du coup, de nouvelles aptitudes à travers le web, je me serais lancé directement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu t'imagines que sur YouTube, tu peux aller chercher n'importe quelle compétence. Parce que. Tout se trouve sur YouTube. Quelle que soit la compétence, quel que soit le problème que tu as, tu peux trouver la solution sur YouTube. Maintenant, c'est sûr, il faut faire ta due diligence et s'assurer que la personne qui te partage les conseils imite a les résultats qu'elle te tient. C'est la raison pour laquelle lors de mes événements, je partage chacun de mes résultats pour montrer que effectivement, je parle suis pas un réseau qui sort du bail ou parle d'immobilier et qui va éliminer le problème de l'immobilier. Très simplement, il suffit que tu ailles. Pour les curieux, vous pouvez aller voir le registre aussi en France, vous allez trouver les sociétés obligées, même au Québec, où il là qui ont déjà fait des recherches, vous allez voir. Ou, euh, je ne suis pas sorti de nuit, part, etc. Donc, clairement, l'information est clé. La différence entre quelqu'un qui a des résultats et la personne qui n'a pas de résultats, c'est tout simplement ce qu'il y a entre les deux oreilles. Il faut ce qui, c'est-à-dire, si tu as la bonne information, tu vas avoir les résultats. Et c'est là où je reviens, c'est que moi, lors de la première je pensais que les résultats étaient corrélés peut-être à ton milieu social, à tes relations, à tes, je sais pas, peut-être à ton physique, à ton apparence, à ta, tu vois ce que je veux dire Tout ce qui est fort, Je pensais que c'est ça qui entraînait fait d'avoir des résultats. Alors que non, ce qui entraîne des résultats, c'est les informations que tu vas absorber, les informations que tu vas aller chercher, les investissements que tu vas faire dans ton propre développement. C'est ça, les clés de la réussite. Mmh. Tu peux être inconnu ou bataillon. Si tu as la bonne information, la bonne information qui va te permettre de connecter avec les bonnes personnes, la bonne information qui va te permettre d'être au bon endroit, au bon moment, la bonne information qui va te permettre d'aller vers les personnes dont tu as besoin. Forcément, ça va engendre un de très bons résultats. Clairement. Je vous juste mon exemple. Moi j'ai eu à me lancer sur Internet, donc j'ai dû à me former sur le web. Pour ceux qui connaissent ma chaîne YouTube, au tout début, c'est moi qui faisais tout. Mais là tu vois la différence entre avant et après. Mais j'ai dû me former donc je suis allé auprès de personnes. Je me rappelle la première personne qui m'a aidé sur le web s'appelle Théophile. Et j'avais toutes sa formation, j'ai pédophile et des entonnées Tout ça, c'est des personnes que j'ai suivies sur le web et qui m'ont aidé à me lancer sur le web. Et je suis arrivé au Canada et je suis pas devenu très rapidement une grosse marque sur le web concernant l'immobilier. Je n'ai pas de relation particulière dans le, dans le domaine de l'immobilier au Québec. Je ne suis pas issu d'une famille qui fait de l'immobilier au Québec, etc. Si vous avez voir, je suis arrivé un va au de nulle part, mais alors qu'il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées avant moi et en même temps que moi, mais tu vois la différence. Pourquoi Parce que j'ai eu l'information de personnes qui ont les résultats que je souhaitais avoir, tout simplement. La troisième chose que j'aurais aimé savoir lors de la vingtaine, c'est tout simplement que le temps c'est plus important que l'argent. Parce que l'on va se dire, on va vouloir de l'argent rapidement. On va se dire, voilà, on veut amasser de l'argent, on veut épargner de l'argent. Et on se sent en sécurité. Le temps est plus important que l'argent. Parce que si tu sais gagner du temps, si tu sais faire en sorte d'aller plus vite dans ce que tu fais, forcément tu vas gagner de l'argent. Je te donne par exemple l'exemple de deux effets de levier dans deux domaines différents, dans le business et dans le revenu. On va commencer par exemple avec le business. Aujourd'hui, si tu veux vendre tes produits et services, tu peux aller prospecter auprès d'une personne à la fois pour vendre tes produits et services. Tu peux organiser un événement où il y a 200, 300, 400, 500, 1000 personnes et tu proposes un produit à 1000 personnes en même temps. Regarde l'effet de levier. Donc, que d'aller démarcher au téléphone une personne à la fois, tu peux faire de l'effet de levier à travers le digital. Tu peux organiser un événement où il y a plusieurs personnes. Tu vois, un produit à plusieurs personnes en même temps. Donc, le message que tu... comme si là aujourd'hui, l'exemple typique, c'est cette vidéo YouTube. Tu vois, je pourrais t'appeler tu te dis, viens, je te fais une vidéo YouTube, puis je vais appeler une deuxième personne, la troisième personne, etc. Et je vais répéter, je sais pas, cette vidéo va faire, je sais pas, 2000 vues. Donc je vais faire 2000, je vais répéter 2000 fois le même message. Alors que là, à travers un défi de levier qu'offre ma caméra, une chaîne YouTube et les médias sociaux, je vais parler une fois et c'est comme si je parlais à 2000 personnes. En même temps, gain de temps par rapport à l'argent. Et in fine, cette vidéo YouTube, si tu n'es pas au courant, tu peux la monétiser, ça peut-être nous rapporter, je sais pas, 50 dollars par exemple. tu vois. Donc je parle à 2000 deux, deux personnes en une fois, 2000 messages envoyés en une fois et je gagne de l'argent dessus. Leverage, en immobilier, ok Tu peux aller chercher, imagine, il te faut 20 000 dollars comme apport que tu vas déposer à la banque pour un bien immobilier de 200 000 dollars par an. Tu as deux choses. Soit tu attends deux ans. Par exemple, si tu pas à 10 000 dollars par an, tu attends un an, 10 000 dollars, deux ans, 10 000 dollars, et tu vas enfin aller chercher ton bien immobilier. En allant chercher ton bien immobilier, il faut que tu fasses un prêt immobilier de 180 000 ou 180 000 dollars pour trouver, pour acheter ce bien immobilier. Mais imagine quelqu'un qui ne fonctionne pas avec du crédit, ne ciment pas que c'est possible d'acheter un bien immobilier à crédit. Ça va lui prendre 10 ans d'épargne. Bon, raison de, mille, de 10 000 dollars par an, ça va, ça va prendre 10 ans. Quelqu'un qui a un peu compris il va se dire Ok, je vais prendre 20 000 dollars, je vais mettre comme apport, je vais emporter 180 000 dollars. Il fait le levier numéro 1. Mais quelqu'un qui n'a rien il peut se dire Ok, que d'attendre les 2 ans avant d'épargner, je vais prendre un crédit autrefois, j'ai utilisé ce crédit-là comme apport pour acheter ce bien levé. Il peut le faire en 30 jours. Yeah, wesh, une fois de plus. Donc, clairement, c'est pour dire que s'il si, avait su ces 3 choses-là, lors de la montagne, je peux te garantir que ça aurait été un autre niveau. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à appliquer ça dans ta façon de penser, dans ta façon de faire. L'éducation classique, concolète, c'est pas ce qu'il y a de mieux, entre guillemets. Si tu aspires juste à faire oui, une grosse carrière, etc., tant mieux. Là, oui, effectivement, il faut une école de commerce, les MBA, les PIJ, etc., ça peut faire affaire. Si tu aspires à devenir un entrepreneur, honnêtement, pas simplement toquer un entrepreneur, tu payes le payes montant tu te demande de payer Et tu vas avoir les résultats. Et sachez une chose, c'est qu'un entrepreneur qui a du succès, c'est forcément quelqu'un d'occupé. Donc, quelqu'un ne va pas forcément se tourner comme ça pour dire Ok, je vais m'asseoir pendant 2-3 heures pour t'expliquer comment j'ai fait. Non, parce qu'en 2-3 heures, je gérerai beaucoup plus d'argent derrière parce qu'il a des activités à côté. Donc, vous devez acheter le temps de ces personnes. Et en achetant le temps, comme son nom l'indique, vous achetez du temps. Vous achetez du temps de quelqu'un qui a des années d'expérience. Donc, forcément, vous gagnez en expérience et en et final, la deuxième chose, c'est quoi C'est tout simplement la connaissance. Allez chercher des formations de coaching, des mentors, aller dans des masterminds. Vous allez rencontrer des personnes incroyables qui vont vous souvent si vous montrer qu'il est possible d'obtenir des résultats beaucoup plus que vous ne pensez. Et le temps est plus important que l'argent. Il fait de le levier. Une chose proposée à plusieurs personnes en même temps ou de l'argent que vous n'avez pas encore, vous allez chercher à Crédit pour leverage et acheter une plus grosse. Propriété par la suite. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à rejoindre notre mouvement qui s'appelle Mentir récession pour vendre la récession qui s'en vient dans les 2-3 prochaines années. J'ai le lien juste en dessous c'est deux éléments qu'on organise. Un événement pour t'apprendre à aller lever des fonds et un deuxième événement qui t'apprend comment investir ces fonds à travers un actif intangible depuis la nuit des temps qui est l'immobilier. À travers un actif qu est qui, voilà, qui est l'immobilier et qui est sonné depuis la nuit des temps. Donc je t'invite vraiment à nous rejoindre. je t'invite juste en dessous. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'est Florent, tout content d'en venir. Ciao, ciao!